Sur la vidéo, merci. Oula, oh qu'est-ce que tu fais, mon ami? J'y crois pas, c'est pas possible. Salut beau gosse Merde je vais faire la vanne avec le reflet à droite aussi mais il est parti le mec <rire> il a foiré mon effet Je voulais dire on là là qu'est-ce qu'il y a comme beau gosse dans le coin Et en fait il y avait deux reflets de moi tu vois ce que je veux dire Et plouf C'est une vanne qui est tombée à l'eau Merci les gars on passe 5 secondes quoi non mais c'est ça tout ça pour juste doubler le bus en plus hein. parce que là bas ça passe pas plus les gyros juste parce qu'ils se sont trompés de voie c'est ça le service public réinventons les règles de demain ou réinventons les règles au quotidien c'est plutôt ça Lui c'était sûr. Ah, si c'est bon, il a suivi les voies. Il n'en donnait pas l'impression mais il s'est repris. Costa ce truc à lui. Hein. Quand tu mets des roues de cartes sur ta trottinette, des roues de karting, c'est que c'est tu as chopé une vilaine bête. Cette fois direction les folies bergères mes amis. Pour faire le merch de Dita Von Célèbre feuilleuse américaine. Commencez pas à vous emballer euh, Quand on fait le merch, on voit rarement les pestacles Je t'avouerai qu'il y a Putain on va s'en prendre une belle sur la tronche Ça mouille un peu j'espère que je vais pas vous perdre sur le trajet Là déjà vous en avez pris plein les mirettes Et je m'apprêtais à vous dire que Je vous cache pas que c'est bien une fois que je vais essayer de voir le pestacle <rire> Non en vrai ouais. ouais, Je suis pas vraiment euh, Sensible à ça réceptif à ça, Les feuillages C'est sympa je trouve ça vraiment euh, beau Artistique machin tu vois quand c'est bien fait de la musique et tout ah oh ouais on va s'en prendre une belle là. oh là là j'ai mis la veste d'été grosse bêtise je vais être mouillé avant même que le spectacle commence <rire> oh là là ça va l'apocalypse oh là là mais c'est juste à côté là en fait ah oui Si lunettes de soleil c'est vraiment de circonstance à moins d'avoir un mot d'excuse je pense qu'on peut les enlever oh là là même moi qui suis un fan d'orages d'éclairs etc là c'est un peu flippant je trouve c'est vraiment pile poil au-dessus de nous tant qu'on est à la défense ça va il y a les tours qui vont prendre et après, oh là la, là, oh là là, c'est au-dessus là. La déflagration, mongale était au-dessus du casque. C'est une folie. On va passer par les pavés en plus, parisiens. C'est-à-dire que c'est un petit peu le même revêtement que la patinoire d'Alfortville en son temps. Ça va être savoureux cette histoire. En plus, c'est moche pour nous parce qu'en général, et je vais rien vous apprendre, quand il fait pas beau comme ça un réel impact sur les publics des spectacles, Il y a plein de gens qui se déchauffent, tu vois Et donc euh, c'est donc dur, enfin c'est pas dur pour les salles parce que les billets sont déjà vendus et, et c'est les gens qui font le choix d'esquiver le spectacle. Mais après pour toute l'économie du... Du, du direct du soir même, genre le merch, les bars, les trucs comme ça, c'est toujours des soirées un peu chiantes. Sans compter que nous aussi on prend la flotte et qu'on vient bosser pour pas grand chose et du coup c'est très relou. Et sans compter en plus que je vais arriver là-bas avec une pneumonie. Que c'est pas souhaitable. Oh là là, il y a le vent qui se lève en plus, c'est terrible. Wow, ça hardose commence à fouetter, wesh. Putain, malgré la veste, oh, c'est dur. Oh, je vais être détrempé, putain Ouais Ça y est, j'ai le téton, là, je le sens, mon téton, il est tout trempé. Il y a pas que ça, naturellement, qui est trempé. Mais je sais pas pourquoi je ressens plus à l'endroit du téton qu'ailleurs. Il y a peut-être plus de nerfs, oui, c'est une certitude, là on va savoir. Tu sais, je suis désolé, ça va être une nouvelle vidéo, j'avais essayé de faire des efforts, ça va être une nouvelle vidéo où il y a plein de folles mots putain. Euh, on peut refaire le même jeu que la dernière fois si vous voulez, c'est Laurie qui avait gagné, qui avait compté le nombre de, de fois que je le disais, elle a gagné un sandwich dans ma grande montée, que je ne toujours pas faire d'ailleurs. On y pense, il faut que je sorte, j'étais parti pour bosser moi, pas du tout. Il faut vraiment arrêter de prendre allée là, et il faut prendre celle d'avant qui passe dans le bois de Vincennes, ben, j'allais dire pas du tout Boulogne, celle qui est juste parallèle là et qui arrive sur une autre branche, la branche suivante de la porte maillot. Et à chaque fois, évidemment, je me fais cette réflexion quand je suis ici, mais pour ma défense, je n'y passe quasiment plus. Donc ça va, c'était le bus. Une fois qu'on a passé le bus, on est bon. Tchac, merci, mon pote. C'est ce qui s'appelle l'autorité mes amis Ouh La patine d'Alfortville Ça a commencé Sur la bande du passage piéton J'ai senti mes fesses passer Devant mon visage Ce qui est peu courant dans la vie en général Mais en plus quand vous conduisez Il me semble Ouais tant pis je peux pas piler Là je pouvais Merde j'ai roulé sur un truc, ça fait un gros bruit d'explosion, j'espère que c'est pas un pneu qui a pété, je le ressentais. Allez my friend, t'es mort. Ça c'est cochon ça quand même, oh non mais là. Ça va bien, ça nous a bien avancé là. J'ai l'écran de la GoPro qui vient de s'allumer avec la pluie, c'est <rire> la fois que je vois ce que je filme en roulant. C'est sympa, il y a une belle vue d'habitude hein. je me rends compte au montage mais là... Là, c'est le quartier Saint-Lazare, ça va pas être du gâteau, c'est toujours l'enfer même en moto. Je dois arriver dans 4 minutes, je suis encore à deux bornes. Et J'y serai pas. Ça m'énerve. Merci beaucoup. Si tout le monde coopère comme ces deux-là. Trois là, il avait l'intention de le faire. On va peut-être se sauver les fesses. Ouais, alors c'est les feux parisiens qui coopèrent pas. vas y pour toi mon gars, je sais pas ce qui arrive derrière moi donc euh, je sais pas s'ils vont te laisser tranquille. Ce que je sais c'est que si tu passes devant moi, je te laisse passer. Oh, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop. marche bien cette technique finalement de forcer le passage en mettant juste un signe de la main. Donc, moi je suis pas fan mais je vais commencer à l'adopter alors attends c'est cette rue là je crois Rue soignée, ouais Soignée et après j'y suis oh, allez, allez allez allez my friend allez hop je crois que là il y a plein de places normalement dans cette rue en tout cas il y a des emplacements est-ce qu'elles sont libres bah oui problématique là on tous les uns dans les autres, c'est chaud de se garer du coup. Bon, ben voilà. Le show de Dit Aventis est fini. Les gens étaient beaux. Oh là là, je te jure. Ça fait 15 jours que je fais des événements de rap, alors les gens sont bien aussi, tu vois. Mais là, dit Aventis, on aurait dit l'assemblée, on aurait dit un spectacle un spectacle dans, un, dans une salle de, de spectacle des années 30. C'était dingue, les gens étaient beaux, putain, les femmes étaient belles, méga sapées, les mecs étaient beaux, grands costumes et tout. Putain, c'est stylé de ouf. Spectacle, comme je vous le disais, je l'ai pas vu. Si, allez, je vais être transparent. Je suis rentré à un moment, juste un seul. C'était pile poil le moment où il y a une de ces danseuses qui fait du twerk avec ses boobs. Voilà. Je vous laisse imaginer ce que ça peut donner. J'ai pas envie de me faire striker ma chaîne. Mais... De toute façon, j'ai pas le droit de filmer. Tu peux pas filmer ce genre de truc, tant mieux. Et voilà. Merci. Bon, ça. C'était imprévisible. Qu'est-ce que c'est que ça ah oh, mais non, c'est une dépanneuse pour le car. Ça, c'est moche. Ça, c'est vilain. Je suis encore trempé, mes bons amis. Ma veste, mon fut, mes pieds... Il a que la bécane qui est sèche, alors que c'est la seule qui était dehors ces dernières heures. <rire> Je aime ma vie. Mais ça va, j'ai vu des nichons. Non oh, c'est bon. N'importe quoi le rond, on l'a fait avec comme un bisou C'est moi que je le connais et qu'il y avait son P.O. Oh, J'en étais sûr, à chaque fois je me fais avoir, putain Ils l'ont changé celui-là, il n'est pas connecté le GPS C'est l'enfer cette ville, c'est l'enfer sur terre. C'est quoi là Place sur le de Gaulle étoile, à gauche, on va faire ça alors hein. Champéry, en plus, on a deux pas de la maison, ça me dégoûte. de beaucoup fumé putain de un touriste <rire> je peux passer loin il y a des limites quand même là on est arrêté sur l'autoroute hein. Je crois qu'il y a un radar ici. Que je fais jamais attention. Parce que 30 même le week-end, doit y avoir un radar de chantier puré. Il faut que je regarde. Non, on vaut mieux pas que je sache. Je découvrirai bien. Et la semaine prochaine, je fais attention. Yes, je suis à l'heure. Oh là, j'ai demandé une prime. C'est tellement rare. Oh là, oh là. Un peu méchamment, là. On va bah, voilà, mes amis. Oh. 13h... Euh, 2h30 du matin. Une petite journée de 13h30. C'est ça qu'on aime. Demain, c'est lundi férié, mais on travaille quand même. Mmh. Je, pas de réfi pour le capitalisme. Oh, ils ont changé le feu, Il est mieux. Les araignées sur euh, dans mon jardin, c'est des... c'est des champions, hein. Les jours, je, je dégage le tableau de bord. Là. Ils sont trop vives. C'est 70, ce tunnel. C'est marqué en gros. C'est pas possible. Oh, C'est insupportable. Qu'est-ce qu'il fait, lui Il a tapé un droite-gauche pour rien. Il ah, y a des gouttes. Heureusement, ça pleut pas aussi dru que ce week-end parce que c'était hardcore. En tout cas, pour l'instant, ça tombe pas aussi dru. Je sais pas ce qui est prévu. J'aurais bien dit, on verra bien. Sauf qu'on on verra rien du tout parce que je suis presque arrivé et que je remets pas le nez dehors après. En fait, je pense que le radar d'en face, celui qui vient de clignoter. La nuit, il nous surveille euh, nous aussi. Enfin, je veux dire, il y a tellement pas de monde sur sa voie qu'il est capable de prendre notre vitesse à nous et que du coup, comme euh, sur notre sens de direction à nous, c'est 70 et qu'en face, il est réglé sur 50. Je pense que c'est pour ça, là, à mon avis, c'était pour moi le flash. Sauf que j'étais au-delà de 50, mais en dessous de 70 et il euh, n'y avait personne en face. Il y avait une voiture, mais elle avait l'air de rouler vraiment doucement. Donc, je pense que c'est ça. Nous ne voyons pas d'autre explication rétroviseur caméra trop stylé, ça coûte une blinde c'est à dire que c'est pas un miroir c'est deux petites caméras, une de chaque côté et à l'intérieur de la voiture ça t'affiche, en fait les rétros extérieurs sont à l'intérieur paradoxalement c'est vraiment stylé, il y a de plus en plus de camions euh, qui ça c'est une des premières voitures que je vois avec c'est classe, mais déjà un rétro ça coûte la peau des fesses, alors là je pense que ça coûte la peau du corps, fais pas de folie s'il te plaît comporte-toi bien ok, bien joué Oups. Je voulais le clignotant, pas le cl son C'est normal, on cohabite On va chez le toiletteur, mes amis que là, j'ai le poil long Mais à l'arrivée des beaux jours c'est pas bon Et cette fois, étant donné qu'il faut qu'on passe par la porte Maillot On va pas se faire avoir Salopio On va pas se faire avoir et on va sortir de l'avenue principale On prend la fameuse parallèle dont je vous parlais l'autre fois Nous y voilà, c'est quand même bien plus agréable ici et voilà on arrive sur la porte maillot par le déco merci mon ami ils ont tout pété ici voilà. n'arrête pas le changement être la petite, elle être au téléphone ou un truc comme ça. Ça rime à quoi ça À quoi ça rime ça Pas mal Je sais pas c'est quoi, mais c'est beau ce truc pointu au milieu de la ville. Deux couleurs, mes amis, le rouge, le vert, au-delà des couleurs, le petit piéton il mime ce que tu fais, soit t'attends, soit tu passes. C'est du niveau, ton maman maternelle, ils font les formes, et les couleurs. C'est lassant. Ça, c'est de l'officiel, ça. Ça, ça si c'est pas un ministre ou je sais pas quoi... Voilà. qu'est-ce qu'ils nous ont pendu Oh, putain. C'est vraiment sport. Ici, tu sais, c'est les routes de... C'est les routes de test que les manufacturiers, ils ont euh, dans leurs usines, genre. Tu sais, les routes accidentées, mouillées... Euh, pour tester les pneus. En fait, c'est ça. C'est sponsorisé Michelin ou Pirelli ou ce que tu veux. Et c'est abuser. Qu'est-ce que c'est ça Je crois que c'est Niyama, mais je reconnais pas son feu derrière. Oh ouais le bus Oh ouais Oh ouais Attends, lui quand il veut passer, il passe, hein. Oh. Touch qualitat On aurait dû s'arrêter encore plus proche lui. Mais... On aurait dû mettre la béquille, s'asseoir sur l'autre, attendre que le feu passe au vert, descendre, remonter sur son scout. Et voilà, la barrière de Paris, Rue Bertin Poiret, je vous le conseille, je vous les conseille même, ils sont nombreux, moi d'habitude je passe avec John, là j'avais Megan, elle est très gentille aussi, ils sont super nombreux, c'est cher, mais ça vaut le coup, t'es bien traité, tu passes un bon moment, là par contre du coup c'est devenu l'enfer pour rentrer, on peut pas tourner, RATP, mais clairement pas les RATP, le prochain du coup c'est pour nous, Merci Il se fait engueuler le pot. Salut bonhomme Faut manger, hein. T'es pas bien épais. Merci beaucoup mon ami, mais j'en demandais pas tant. Pas la peine de me laisser passer avec un grand geste de la main. Qui signifiait un râle. Si c'est coûteux, ne le fais pas. Je me débrouille. Je m'as géré vacciné, autonome, titulaire du permis de conduire. Je me faufile. Je suis parisien depuis ma putain de enfance, malheureusement. Mais du coup, je sais me comporter dans cette jungle urbaine. Encore, mais il est partout ce Gonzague à poil, là, putain l'an dernier on a eu droit à la campagne de pub avec le mec à poil avec un rouleau de toilette c'était très drôle, mais du même à on allait pas me dire que les publicitaires sont dans le patriarcat sans déconner réaliser un truc, son pot d'échappement à lui, il faisait pas mal de bruit, mais il était vraiment pointé vers le haut, or, donc malgré tout je pense que le bruit lui est répressible, mais vu qu'il est pointé très très haut son truc, là, pareil des flics là, le sonomètre, quand ils te le mettent à distance machin avec leur équerre, ils le mettent derrière la moto, supposément dans l'axe de l'échappement, or là l'échappement est vers le haut. Donc à l'arrière de la moto, à 1 mètre et tout, au niveau du sonomètre, bah à mon avis, il doit pas dépasser la... Est-ce que quelqu'un peut éclairer ma lanterne à ce sujet Est-ce que vous voyez ce que je veux dire Comme la sortie d'échappement n'est pas dans l'axe du sonomètre, forcément, le machin va penser qu'il sonne moins fort que ce qu'il fait vraiment. Astucieux, Jamie. On va prendre le pont Alexander Tree, Drey, afin de rejoindre les champs, Élysées j'hésite, est-ce que je prends les champs ou pas Non, on va tourner à gauche Allez les vieilles, c'est rouge J'ai l'impression que la carte vermeille c'est une carte exclusivité euh, une carte joker sur les passages piétons mais non pas du tout c'est une carte prioritaire sur le paradis surtout quoi toi c'est pas une smart c'est un camion que t'as il faut vas-y vas-y vas-y ça a cogné ça a du cogné là ça fait la tronche ça s'explique une des deux voitures qui est un peu allumée je pense c'est ça hein. En train de manger son mouchoir, j'en avais vu des trucs, mais alors il y a un McDo à chaque rue, Tu t'arrêtes, tu prends un McFlurry mais tu manges pas ton McMouchoir, c'est débile. Vamos, vamos, green light, green light, allez, ça, ça n'existe pas ce que tu fais, <rire> ça n'existe pas. Ouf, rousse, ça c'est stylé ça. C'est stylé, moi ça me fait baver, mais si on est parfaitement objectif, c'est en fait un Audi Q5. Et les boutons de fenêtre dedans sont les mêmes boutons que les Golf ou que les Polo, je sais plus. Un Volkswagen, puisque tout ça, c'est le même groupe. Et qui font des économies, donc un peu décevant. Mais c'est quand même super frais, il a pas à tortiller. Et reclaxonne-moi encore une fois. Je me pousse comme je viens de le faire. T'as gagné. Blaireau En un mot J'ai été un peu sauvage là, merci pour votre bienveillante coopération Waouh, alors ça j'ai jamais vu ça Un bus arrêté en warning sur le périph Oh là là, heureusement que c'est la nuit. Bon, encore que non en fait, parce que là on arrive comme des bœufs. Oh, Waouh. Wow. Ouais, tunnel de la Défense fermé encore, mais là ça fait des mois entiers qu'il est fermé tous les soirs. Y a rien qui change. Va falloir euh, s'y mettre là les gars quand même. On va pas passer notre vie à faire des détours. Mon truc. C'est un raccourci Mario Kart le truc. Si tu vois pas un mec le prendre tu devines pas qu'il existe. Je jamais fait gaffe. Oh j'allais vous parler de son clignotant qui est très bas et que j'aime pas du tout mais. Il y a d'autres choses à dire sur ce conducteur ou conductrice, je ne sais pas. C'est vilain comme comportement. Ce qui est vilain aussi, c'est les clignotants comme ça, c'est les j'allais dire Kia mais je crois pas euh, Mazda non plus c'est ce nom là qui me vient non Hyundai voilà c'est les Hyundai ils ont mis les ils ont foutu les clignotants comme ça très très bas hors des feux euh, euh, séparés des autres feux du coup ils les mettent au cul de la voiture comme ça en bas je trouve ça pas visible I2 en plus mais vraiment étrange comme choix on va voir si ça tient je crois qu'il y a d'autres marques qui leur emboîtent un peu le pas donc ça a l'air de plaire mais je suis pas fan une araignée dans le contour de la rebelle regarde méga caca, je suis dégoûté 70, allez si t'étais pas sur ton téléphone, tu l'aurais vu le panneau mon gars il a une méga voiture mais il est pas du tout en flex dedans, il est collé au volant on dirait, on dirait un jeune permis collé au volant, les deux mains qui bougent pas la nuque non plus, la nuque vissée ce n'est pas une contre Qu'est-ce qu'ils font les deux là Ils ne vont pas jouer à ça, c'est dangereux. Hein Merci. Minutieux, mais serviable. Et serviable plutôt. Il n'y a pas de police là. Est-ce que vous faites la rise ancienne C'est pas du tout un chemin piéton ici. Il me semblait bien aussi. Je l'ai vu passer sur le périph' tout à l'heure je Le mec, il avait le bras dehors comme ça, mais étendu. Tu il tendait le bras dehors le long de la voiture. Et je me suis dit, en général... Quand t'as presque 2h du matin, t'es dans un VTC avec le bras tendu à l'extérieur qui bouge pas C'est que t'es pas dans un état recommandable Et là effectivement, il se dort dessus J'espère qu'il fait de beaux rêves Bon, il faut freiner quand même des fois les mon gars. Putain mais ça va pas non Ça va pas non C'était un passager du bus qui était de l'autre côté Mec à traverser, là qui sont pas frais quand même. Oh il connaît bien lui. Il connaît bien lui. Il a à peine ralenti, c'est passé au vert. Il connaît bien. Elle est un peu chargée ta remorque là, vu le long qu'elle prend mon gars c'est un tremplin, c'est plus une remorque c'est un tremplin. On peut faire du stun dessus tes mains. Ou alors il n'y a rien dedans, mais le puctami tu l'as tout chargé contre les portes. Mais là, euh, pas ouf. Hein On parlera pas de la plaque de la remorque qui n'est pas la même que la plaque de la camionnette. Bien joué. Vais... Regarde comment ça penche. Regarde le bras comment il est tendu. Oh là là. Et puis, il conduit avec les coudes. Nouveau concept.